Bonjour, c'est Wendy. Au nom du SNES FSU, nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et nous vous souhaitons une excellente rentrée. Nous savons que dans de nombreux cas, elle risque d'être difficile car les dotations des établissements largement sous estimées en mars ont été revues durant l'été, mais avec des moyens précaires ou en heures supplémentaires. C'est pourquoi nous vous invitons à être très attentifs aux heures qui vous sont attribuées en cette rentrée. Nous vous rappelons que l'on ne peut pas vous imposer plus d'une heure supplémentaire. Vous pouvez refuser toute heure au-delà. Par ailleurs, nous vous invitons à vous investir pleinement dans les conseils d'enseignement de début d'année pour vous assurer de passer une année sereine. Les conseils d'enseignement sont plus importants que le conseil pédagogique. Si vous considérez par exemple que les épreuves communes tous les trimestres à tous, à tous les niveaux, le conseil d'enseignement est le lieu idéal pour le notifier. Et l'administration ne peut s'opposer à une décision prise au conseil d'enseignement. Au SNES-FSU, nous rappelons que l'objectif d'un enseignant, c'est de pouvoir assurer son service dans des conditions de travail décentes. Si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à nous contacter tous les matins par téléphone au 05 90 90 10 21 ou par mail. Enfin, pour les collègues qui ont fait l'objet d'un rendez-vous de carrière l'année passée, si les appréciations qui vous ont été attribuées ne vous conviennent pas, vous pourrez les contester via l'application à partir du 15 septembre. Nous vous souhaitons encore une bonne rentrée.